Donc on va commencer. Euh, je, je me présente. Je suis Susanna. Je suis cofondatrice de We Do Good. Chez We Do Good, on accompagne des entrepreneurs et des, des entrepreneuses aussi sur, euh, sur leur parcours de financement avec une solution de financement en royalties. Donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que ce n'est pas, pas du tout l'objet de, de ce webinaire. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur la plateforme et, et creuser un petit peu. Euh, avec ce webinaire, l'idée est plutôt de partager mon retour d'expérience en tant qu'entrepreneuse qu et aussi euh, le, le retour d'expérience de, de, de, de pas mal de, de projets qu'on qu a accompagnés. On a, on a déjà accompagné plus de, de 200, 200 projets, donc on a vu passé plein de cas différents. <rire> ouais, l'idée c'est que ce soit vraiment concret et pratique pour vous. Euh, et, et voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Que ce soit sur le chat ou à la fin, euh, à la fin, euh, on pourra, on pourra échanger de vive de voix euh, avec plaisir. Euh, donc, on va commencer. Euh... Hop, je coupe juste mon micro. Non, bon. euh, on va commencer. Je, je, je voudrais juste poser un petit peu de contexte avant, avant vraiment aller dans, dans. Le l'objectif de ce webinaire, qui est de, de, de mieux vous outiller sur, sur tout ce qui est financement. Euh, parce qu'en fait, en, en comprenant, en, en ayant une vision de contexte, notamment euh, des choses vraiment chiffrées, parfois ça, ça nous permet aussi de changer de point de vue et de changer de posture. Euh, le fait d'être consciente de, de la réalité sur le terrain, bah, ça, ça peut nous apporter euh, un peu plus d'assurance euh, euh, par la suite. Donc au niveau de contexte, là je, je vous sors, euh, j'ai mis toutes les sources à la fin parce que je, je donne beaucoup de chiffres et je ne vais pas non plus rentrer dans le détail, c'est juste pour vous donner, euh, moi déjà ça, ça me rassure d'avoir de, <rire> des sources concrètes parce que ça veut dire que je ne parle pas juste d'une théorie, c'est euh, euh, euh, un fait, <rire> euh, mais aussi euh, bah, ça, ça vous permet d'avoir quelques éléments pour vous euh, pour que ce soit vraiment précis. Euh, donc euh, là, c'est l'étude de, de, de, de baromètre Sista, de c'est un baromètre annuel sur, euh, sur le financement des, des start-up, notamment des start-up qui sont portées par des femmes. Euh, donc, pour commencer, euh, les équipes 100% féminines sont tous des 4 fois moins bien financées que celle euh, constituée par, par des hommes. Donc, euh, déjà, ça nous pose bien le contexte hein, <rire> en France. Euh, aucune levée de fonds au-dessus de 50 millions d'euros n'a été effectuée par une équipe 100% féminine en 2021. Donc, là aussi, ça pose bien le contexte. Euh, 88% du montant total levé par des startups est capté par des équipes 100% masculines. Donc voilà, <rire> au moins euh, on peut se dire que ce n'est pas juste en notre tête, <rire> que c'est une réalité et que c'est normal si on, si on a l'impression que c'est difficile. De toute façon, c'est difficile hein, pour tout le monde que ce soit une, une startup euh, un projet porté par un homme ou par une femme, mais si on sent que c'est dur, bah, peut-être que c'est bah, normal en fait, parce que c'est vraiment dur, surtout si on est, si on est une femme. Euh, un petit euh, un petit point positif les équipes euh, avec des fondateurs mixtes donc si vous êtes en équipe mixte avec des associés hommes vous avez un peu plus de chances d'être financé euh, et de, de lever plus d'argent donc euh, ça je pense que c'est un ça, ça, je je l'ai senti, hein, moi je, je, je fais partie d'une équipe avec des, des associés hommes euh, et, et je l'ai senti que c'était apprécié la diversité dans l'équipe. Euh, pas uniquement hommes-femmes, mais en général sur les compétences, sur euh, euh, l'expérience le, passée. Euh, donc je pense que c'est ça qui joue en fait, c'est la diversité, ça donne, euh, ça, do, ça donne la rassurance aux financeurs. Euh, merci pour vos contributions. Je, je vois que ça bouge vite sur le chat, j'ai pas le temps de tout, euh, tout lire en même temps, mais, euh, mais c'est super. Ça veut, ça veut dire que ça vous parle. <rire> Alors, pour continuer sur le contexte, euh, on voit que cette disparité est également présente quand on en parle des banques. Euh, le taux de rejet il est de 2,3% pour les hommes et 4,3% pour les femmes. Donc, on est quasiment sur, euh, sur le double. Euh, par contre, euh, dans, dans les études que j'ai vues, euh, en fait, on, on se rend compte que les femmes s'autocensurent en ne demandant pas d'aide à, à leur banque, donc 56 Donc c'est un peu bizarre parce qu'il y a à la fois moins de financement, mais aussi moins de femmes qui osent. Donc là, c'est culturel. Hein, on est, on, on, on, on, est, on va le voir par, par la suite, mais on, on a plus tendance à vouloir s'autofinancer, à, à se financer avec de l'argent autour de soi, plutôt que d'aller prendre le risque de demander un emprunt, par exemple. Euh, Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, hein, juste, je pose juste le constat pour, pour qu'on comprenne aussi les, les disparités. Euh, et euh, le dernier point, c'est que près de la mo moitié de, des dirigeantes estiment que les échecs de création d'entreprise s'expliquent par le manque de financement. Ce qui est étrange parce que s'il y a aussi plus euh, de la moitié qui s'autocensure, euh, on, on va bien qu'on est dans, dans un, un, une relation au financement qui est un peu, un peu bizarre. À la fois, on, on, on en a besoin, mais on ne veut pas trop prendre de risques. Et bon, euh, moi-même, je le vis, je le vis au quotidien. Donc euh, même à niveau personnel, hein, pas qu'au au niveau professionnel. Euh, mais mais déjà de, de, de, le fait d'être consciente de cette relation qui est un peu euh, ambivalente, ça peut aussi euh, aussi nous aider euh, à, à adopter une, une posture plus, plus claire. Euh, juste pour, pour finir sur, sur la partie chiffres, je, je voulais juste vous montrer, ça c'est une, une autre étude euh, où on, on voit la répartition euh, de, des financements selon le genre de fondateur. Euh, et donc là on voit très clairement que, que, que les hommes vont plutôt vers le capital risque, plus que les femmes. Euh, et les femmes elles, elles font beaucoup, et c'est ça que je disais tout à l'heure, beaucoup plus euh, appel au soutien de leur entourage, donc la, la love money, ça veut dire famille, amis, etc. Et on peut plus aussi aux aides publiques. Donc, je vous l'ai dit, ce n'est pas forcément euh, négatif, c'est juste différent. Euh, euh, ça peut, par contre, avoir un impact selon la nature du projet. Si c'est un projet très ambitieux, par exemple, euh, financièrement, bah, la problématique, c'est que ça peut être un projet qui va être sous-financé, avoir beaucoup plus de mal à, à, à décoller, ou, euh, beaucoup plus de mal à faire face à la concurrence. C'est ça, ça le, le, le problème. Mais, en soi, c'est n'est c'est pas un problème. <rire> euh, alors, pour finir sur le contexte euh, et sur des choses positives, en fait, euh, on peut être avoir tendance à avoir un peu à prendre un peu plus de risques, à s'autocensurer plus en termes de demande de financement, mais ça ne veut pas dire qu'on qu n'aime pas l'entrepreneuriat ou qu'on euh, qu est moins ambitieuse, pas du tout. Euh, 70% des femmes considèrent l'entrepreneuriat entrepreneur, comme un bon choix de carrière, donc c'est énorme, 70%, je trouve. Euh, 69% considèrent que la création d'entreprise est plus épanouissante que le salariat, là aussi c'est énorme. <rire> euh, et près d'une sur deux pense que qu être chef d'entreprise permet d'avoir plus facilement un équilibre entre vie privée et vie professionnelle, et je trouve ça hyper important. Euh, moi, c'était quand je me suis lancée, c'était la question que je me posais, est-ce que je vais réussir à trouver un équilibre entre les deux Parce qu'en en fait, quand, quand, à partir du moment où on est entrepreneur, entrepreneuse, euh, euh, on n'a plus d'art de travail vraiment fixe, on n'a plus de week end euh, <rire> bah, On peut en avoir si on se donne cette, cette possibilité, mais, mais euh, le, le, les limites entre le temps de travail et le temps de, de, de vie perso sont beaucoup plus floues. Euh, et, mais en fait... Euh, dans les, euh, quand on, on pose la question euh, ben les femmes trouvent que, que c'est plus facile de gérer les deux, et moi personnellement je le trouve aussi, <rire> même ce début ça me, ça me faisait un peu peur euh, et euh, le dernier point, c'est hyper important euh, à garder en tête parce que c'est hyper rassurant qu'on en va avoir un financeur euh, c'est que les entreprises créées et dirigées par les femmes affichent une rentabilité opérationnelle de 8% contre 7,7% 7% pour les entreprises dirigées par les hommes. Donc ça veut dire que <rire> euh, après il y a toujours des exceptions hein, mais en moyenne, une entreprise qui est dirigée par une femme va, va réussir un peu mieux. Alors qu'elle a plus de mal à se financer, qu'elle obtient moins de financement. <rire> Donc euh, l'avoir en tête, ça peut aussi, au niveau personnel, nous aider à être plus à l'aise euh, parce que pas évident hein. quand on est face à des financeurs, et moi je l'ai vécu <rire> très souvent. On est souvent face à des financeurs, hommes, avec chacun ses biais. C est, c est, on peut se sentir un peu, euh, un peu moins compétent sur le sujet parce qu'on n'est pas forcément, on, est, on vient pas forcément d'un parcours financier au euh, comptable. On peut se sentir moins à l'aise, mais gardez en tête que bah, ça ne veut rien dire. Et, et quand on regarde les chiffres, on, euh, une entreprise qui est dirigée par une femme, elle a, par rapport à celle dirigée par un homme, elle a plus de chances de, de, de, de, de réussir euh, économiquement. Donc euh, un financeur, il devrait vouloir vous financer. C'est ça que je veux dire. Il devrait vouloir vous financer. <rire> euh... Alors, pourquoi toutes ces disparités Je n'ai pas fait est pas une liste toute tout exhaustive, je pense qu'il y a plein, plein, plein de raisons, euh, notamment culturelles, mais pas que. Euh, mais le fait de poser quelques, quelques raisons, ça peut, aussi, ça peut aussi vous aider à, à, à, avoir, à être plus à l'aise, parce que c'est une question souvent d'aisance de, de, de, de et de rassurance. Euh, tout, tout ce qui est financement j'en parlais l'autre jour j'en ai mis un webinaire sur le financement de et, et, et très souvent que ce soit des projets portés par des hommes ou par des femmes, hein, peu importe euh, on pense que obtenir un financement par exemple chez BPI c'est rentrer dans les cases c'est réussir à remplir les bonnes cases et si on si ne rentre pas dans les bonnes cases ben on n'obtiendra pas ce financement là pareil pour le financement pour le financement, euh, pour le financement euh, bancaire et en fait, ce n'est pas, pas forcément ça, même euh, presque pas du tout. <rire> c'est plutôt euh, euh, subjectif, c'est plutôt personnel. Ça dépend beaucoup de à qui vous faites face. Au même, dans une même banque, euh, une personne euh, et une deuxième personne peuvent avoir un avis très, très, très différent de, sur votre projet, avec derrière les mêmes cases à remplir. Et du coup, vous pouvez obtenir un financement ou pas euh, avec exactement les mêmes cases. Euh, donc, euh, on peut se sentir un peu, euh, un peu démuni, mais, euh, mais c'est souvent une question de, de, de relationnel, d'aisance, pour, euh, pour réussir sa demande de financement. Euh, et donc, euh, le fait qu'on soit forcément... <rire> qu'on soit souvent face à un homme avec ses cases à remplir, ça ne veut rien dire. C'est vraiment une, euh, beaucoup une question de posture personnelle. Euh, L'autre point important, c'est que euh, euh, les femmes ont tendance à avoir plus de sensibilité au risque Ça ne veut pas dire qu'elles sont moins ambitieuses. Hein. Ça n'a rien à voir. C'est juste que euh, sur tout ce qui est euh, Prise de risque, notamment au niveau financier, on ne on fon fonctionne pas. C'est difficile de, de parler de ce sujet sans rentrer dans, des, dans la catégorisation, mais euh, bon. C'est pas qu'on ne fonctionne pas de la même manière, c'est qu'on n'est pas programmé, entre guillemets, culturellement pour fonctionner de la même manière. <rire> on est programmé pour avoir une bonne gestion de, de, de, de la trésorerie domestique, par exemple, de la gestion de, de, du budget familial, mais on n'est pas programmé, entre guillemets, hein, culturellement, pour euh, faire des investissements euh, de la famille, euh, euh, faire des investissements en bourse, euh, des de, pros les gros investissements, normalement, c'est pas le rôle qui nous, qui nous est accordé ou pour lequel on, on nous forme, entre guillemets. Donc, euh, on va, dans, dans, dans cette programmation culturelle, on va avoir plus de sensibilité au risque. Donc, on va vouloir moins, on parlait tout à l'heure du fait qu'on s'autocensure sur le fait d'aller euh, demander un emprunt bancaire. C'est parce qu'en fait, on va peser plus le risque. Euh, si je m'engage financièrement, qu'est-ce que ça veut dire Soit, moi, par rapport à moi, par rapport à ma famille, par rapport à... Euh, euh, euh, euh, à, à, notre, euh, à notre budget familial, euh, alors qu'un homme, il va avoir moins tendance à peser tous ces éléments-là. Ce sont vraiment des généralités, mais c'est quand même une réalité quand on le voit euh, concrètement. Euh, L'autre élément important, c'est qu'on va aussi avoir tendance à demander moins de financement. Donc, euh, euh, je n'ai pas de, de chiffres en tête, mais on va avoir tendance à, à modérer notre demande. Et en fait, les petits financements, ils n'intéressent pas. Euh, une banque, euh, ce qu'il faut avoir en tête pour comprendre pourquoi ça n'intéresse pas, c'est que euh, pour une banque, ça va demander le même travail et donc euh, ça va avoir le même coût, hein, parce que le financement, ça a un coût. Quand on fait une demande de financement, il y a quelqu'un qui est en charge d'étudier le dossier, de le monter, de le suivre et ça, ça a un coût. Donc, pour la banque, ça va avoir le même coût, le fait qu'on demande 10 000 ou euh, 50 000. Donc, s'ils doivent privilégier des financements, bah, autant privilégier les, les gros, parce qu'ils vont avoir un, un coût pour euh, un, une rentabilité potentielle, entre guillemets, plus importante sur les gros, euh, les gros financements. C'est pareil euh, pour tout ce qui est aide, aide publique. Hein. Moi, j'ai travaillé à l'ADEME, à l'Agence d'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et clairement, c'était plus facile de plus facile entre mais, euh, de monter euh, de monter des gros do dossiers pour euh, accorder des, des aides de plusieurs millions, que euh, en tout cas on, on consacrait plus d'énergie sur ce type de, de sujet que de répondre à toutes les demandes de petits financements qu'on recevait, parce que on avait un budget à dépenser. C'était beaucoup, c'était beaucoup plus. Euh, euh, efficace de dépenser sur moins de dossiers que sur le, beaucoup de dossiers euh, sur des petits financements. Donc quand vous vous limitez en termes de demande de financement, ben, peut-être que c'est peut-être que c'est sage, je ne sais pas. Mais le, le, gardez en tête que ça veut, ça peut aussi freiner la personne à qui euh, à qui vous, euh, vous faites face, parce que d'une part, elle peut se dire que vous n'êtes pas assez ambitieuse, et ça, ça peut freiner, ça dépend des financeurs, mais aussi, d'autre part, euh, cette personne peut se dire, bah, « Non, euh, ça ne m'intéresse pas, c'est trop petit, euh, je vais passer un temps fou pour pas grand chose euh, Donc, ça aussi, c'est intéressant, mais on n'est pas forcément conscient qu'on ne vient pas dans le, le monde de, de la finance. Euh, des biais cognitifs, j'en ai parlé déjà un petit peu, et pas que de la part des hommes, hein, nous, femmes, enfin, on a aussi des biais cognitifs. Donc, biais cognitifs, ça veut dire que euh, en, notre cerveau fait des raccourcis. On est face à une personne, euh, sa manière de parler, la manière dont elle est habillée, euh, son type de projet, euh, ben ça, tout ça, ça va faire fonctionner notre cerveau et nous amener à plein de... Euh, petit raccourci hein, d'interprétation de son projet, de sa demande de financement. Euh, Nous-mêmes, face à un financeur, on va, notre cerveau va nous dire oh, bah, c'est tel type de personne, donc je vais, ça va être compliqué. Donc euh, euh, et en fait, le problème, c'est que ça, ça peut nous limiter sans que ce soit vrai. Euh, euh, il y a eu euh, pas mal d'études là-dessus, notamment euh, le collectif Sista, ils sont très actifs euh, sur le sujet euh, et ils se sont rendus compte, que, ils, sont rendu compte ben, ils ont mis en évidence que euh, euh, quand on est sur une équipe mixte, à la fois en termes de genre, mais aussi de, de, de parcours euh, personnel, d'études, de, de, d'origine, euh, peu importe, euh, on va réduire ces biais cognitifs. Euh, parce qu'on va être confronté à des gens qui ont d'autres biais cognitifs, mais qui seront très différents des nôtres. Et donc, euh, bah ça euh, va, va provoquer <rire> plus de débats, mais ça va permettre justement de réduire ces biais et d'être sur, euh, sur des, des, des réponses qui vont être un peu plus équilibrées. Euh, par exemple, dans les équipes de, de fonds d'investissement où, où ils ont travaillé sur cette question de la mixité, peut-être pas de manière volontaire, mais où effectivement il y a une équipe qui est, qui est très variée, euh, on voit que la diversité des projets financés est aussi plus importante. Donc ça c'est intéressant à garder en tête, et, et nous en tant qu'entrepreneurs, ça veut dire que si on veut limiter l'impact des biais cognitifs sous notre parcours, bah, il vaut mieux qu'on des gens très différents de nous. Donc globalement dans la vie, c'est un conseil que je peux vous donner, <rire> mais dans la vie professionnel encore plus, c'est plus vous êtes entouré de gens qui, sont, qui fonctionnent différemment. Euh, tout ça, c'est pas forcément confortable. Hein. <rire> ça, ça pose toujours plus de débats, ça demande toujours du temps de, de, de trouver les bonnes réponses, arriver à des consensus, euh, notamment dans une équipe. Mais euh, la ré, le résultat final, il va être beaucoup plus équilibré beaucoup plus intéressant. Et dans une entreprise, moi je le dis avec mes, mes associés, euh, ça, ça permet vraiment d'équilibrer les choses de, de manière hyper concrète. Donc c'est un conseil que je peux vous donner. Euh, et le dernier point, c'est le syndrome de l'imposteur. Et là aussi, pareil, hein, c'est pas que les femmes, hein, c'est aussi les hommes. Hein, ouais, un de mes associés qui, <rire> qui, qui en parle assez souvent parce qu'ils le sont. Euh, en fait, le sentiment de l'imposteur, c'est cette euh, impression qu'on a parfois de ne pas être compéte assez compétent. Euh, je, je, vais, je, vais la, je vais aller voir la banque. Déjà, je, je vais y aller pas très rassurée. Euh, et en plus, euh, quand j'y serai, je me sentirai un peu euh, euh, dans un rapport des forces pas très équilibré parce que je vais me dire, euh, moi je n'y connais rien, euh, j'ai pas fait des études... De, euh, dans la finance, <rire> dans la compta, euh, je, je vais me sentir un peu euh, ben, un imposteur en fait, euh, une impostrice. Euh, et, euh, et, et ça, c'est un peu, euh, c'est un peu, en fait, c'est tellement contre-productif parce que euh, personne n'est compétente surtout. Euh, vous, avec votre expérience personnelle, professionnelle, même si vous n'avez vous, vous jamais fait d'études de refinance, ça, ça a aucun impact parce que on peut déjà, ça, ça c'est des choses qui s'apprennent hein, en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse. On apprend beaucoup sur le terrain, on apprend à être des, des, des vrais couteaux suisses. Euh, et... Euh, et, et, euh, et ensuite, euh, le, votre expérience euh, euh, euh, comment dire, euh, peut avoir beaucoup plus de poids que des, des connaissances académiques. Euh, on n'est pas obligé, d'ailleurs, ça n'existe pas, des entrepreneurs qui sont des, des experts sur tout, ça n'existe pas. Euh, et pareil, en banque, euh, vous avez tout type de personnes. Euh, euh, et surtout euh, bah, souvent ce ne sont pas des entrepreneurs donc il y a peut -être plein de choses qu'ils qu ne connaissent pas non plus donc quand on va en rendez-vous avec <rire> un, un financeur euh, il faut essayer de se libérer de ses semblants d'imposteur pour être plus à l'aise en se rassurant sur le fait que euh, bah, non ok d'accord je ne suis pas compétente surtout de toute façon c'est impossible euh, la personne qui est face à moi elle n'est pas compétente surtout non plus donc, ça permet de rééquilibrer un peu la chose. Euh, et euh, surtout, bah, ben, c'est mon projet, j'ai mon parcours, j'ai mon expérience. Euh, bah, ce retour d'expérience, il a une valeur qui est, qui est très importante. Ça peut vous aider un petit peu dans votre, dans votre posture. Et donc, bon, donc je n'ai déjà un peu parlé des leviers, mais, euh, mais, mais si je peux faire une petite synthèse de. Des leviers que j'ai identifiés jusqu'ici qui, euh, qui peuvent être euh, intéressants pour vous si vous vraiment vous, vous sentez bloqué sur cette question de financement, que vous sentez que ça vous pèse. Euh, la première chose, c'est de vous entourer d'autres femmes entrepreneurs ou entrepreneuses. Euh, je, je <rire> en équipe, on s'est mis d'accord sur euh, le fait d'utiliser le, le terme entrepreneuse, mais euh, de temps en temps, il y a encore entrepreneur qui, qui sort. Euh, parce que bah, en français, c'est. Il y a du débat. <rire> euh, euh, donc, euh, ça, ça peut aider de, de, de sentir qu'on n'est pas seul. Et d'ailleurs, c'est un peu l'objet de ce webinaire c'est de, de vous dire que vous n'êtes pas seul. <rire> et qu'on est toutes, euh, qu'on qu qu vit tous et tout, toutes des, des situations. Euh, vraiment, euh, parfois, on se dit comment c'est possible hein, si on n'est <rire> on, on pas. Et, et, ouais c'est euh, vraiment vous pouvez vous retrouver face à, à des personnes qui, qui vont vous, vous faire de, des retours de euh, qui, qui donc comment dire sans, sans être trop, euh, trop négatif qui, euh, qui ne sont pas des retours acceptables aujourd'hui dans l'époque dans laquelle on vit euh, et ça arrive, ça arrive régulièrement donc vous n'êtes pas seul euh, et euh, donc, entourez-vous d'autres femmes entrepreneuses, mais j'ajouterai aussi, euh, d'hommes aussi entrepreneurs, de, comme je l'ai dit, plus vous êtes entouré par des, des, des, des profils différents de vous, plus aussi vous, euh, vous allez vous sentir plus à l'aise, notamment au niveau de, de votre équipe. Euh, vous pouvez très bien avoir en équipe que, de, que des femmes, hein, c'est très bien aussi, mais c'est juste que du coup, gardez en tête qu'il y aura cette question des biais cognitifs qui sera moins, moins régulé, entre guillemets. <rire> euh, après, il y a des structures d'accompagnement spécifiques. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais euh, on travaille régulièrement avec euh, quasiment ben, toutes qui sont là. Euh, Empower, Les Audacieuses de la Ruche, Creators for Good, On Your Cash, Rila, Les Premières. Euh, on travaille régulièrement avec des structures d'accompagnement euh, spécifiques aux femmes. Euh, et, euh, et ce qui est intéressant c'est que du coup elles peut vous donner encore plus d'outils, encore plus de soutien euh, avec un regard très bienveillant, donc c'est assez chouette. Euh, N'hésitez pas à lire sur le syndrome d'imposteur, moi ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'arrivait très souvent, euh, déjà j'ai un accent, euh, je suis une femme, euh, je, je suis souvent euh, dans, dans, dans les rendez-vous un peu institutionnels, je suis souvent parmi les plus jeunes. Donc bon, euh, c'est facile de se sentir un imposteur euh, <rire> ou une impostrice dans ce type de, de contexte. Et depuis que j'ai un peu approfondi au sujet, je me sens un peu plus à l'aise. En tout cas, avant le rendez-vous, au, au même pendant, je, je suis cap plus capable de prendre le recul il ah, y a Mélanie qui ne voit pas le diaporama, mais je confirme qu'il y, qu y a bien, un, qu y a bien un, un, quelque chose. Donc, euh, je peux essayer de l'enlever et de le remettre. Je ne sais pas si ça a changé quelque chose. Mais bon, de, de toute façon, c'est enregistré. Donc, euh, euh, et normalement, si c'est enregistré, il y aura bien le, le diaporama dessus, sous le format vidéo. Donc, euh, vous pouvez re retrouver ça après. Euh, donc, je vous disais, c'est... Euh, le fait de, de, de, de, de, de, de savoir ce que c'est le syndrome d'imposteur, ça m'a permis d'en de, de, sortir beaucoup plus facilement. Ça ne marche pas à tous les coups, hein. il y a encore des moments où, où, je, où je me sens nulle, hein, comme tout le monde, mais, <rire> mais ça va mieux, donc euh, voilà. Euh, vous pouvez aussi... Euh, euh, Demandez l'avis de, de personnes sur votre plan de financement, euh, que ce soit des experts comptables, de, les personnes qui vous accompagnent, euh, de, les personnes de votre équipe, pour vous assurer, notamment si vous êtes sur un projet qui est un peu ambitieux, euh, sur une start-up innovante, euh, sur un, je, je sais pas, des, des choses qui demandent des investissements conséquents, euh, et que vous sentez que vous allez avoir de, besoin de éventuellement de faire appel à des, à des financeurs de type euh, capital risque ou des investisseurs de tout, de tout type, il euh, faut vraiment faire, vérifier qu'il n'est pas trop modéré. Une banque face à un, un, un prévisionnel et un plan de financement modéré, elle va plutôt être rassurée parce que euh, euh, les cases, entre guillemets, des banques euh, privilégient les projets peu risqués. Euh, par contre, tout ce qui est investisseur, ils, euh, ils vont plutôt avoir envie de, de faire un pari sur un projet qui a l'air ambitieux parce qu'en fait, ils vont prendre énormément de risques. Et, et donc, tous il est ambitieux, tous il a des, des chances d'avoir de, de, une plus-value par la suite. Donc, c'est leur manière à eux de réduire le risque, hein, c'est de faire des paris sur des, des projets. Donc, si vous êtes sur euh, des, des, des prévisionnels et des plans de financement qui sont... Trop modéré, ben ça, ça, ça, ça, va leur faire peur, ça, va pas, ça ne va pas les intéresser. Donc, euh, n'hésitez pas à vous faire challenger, à vous assurer que que, que, vous, que vous êtes bien, euh, que, que vous n'êtes pas trop modéré. <rire> et ce que je peux vous conseiller aussi, c'est d'avoir deux prévisionnels, un plus modéré et un plus ambitieux. Euh, c'est ça qu'on fait chez on a pour notre propre entreprise. On a un fichier Excel avec deux anglais, euh, prévisionnel modéré pour prévisionnel ambitieux. Et si on doit présenter notre prévisionnel une banque, on va prendre la, la version modérée. Si on doit présenter un business angel ou un fonds d'investissement, on va présenter plutôt la version ambitieuse parce qu'on sait que c'est ça qu'ils attendent. Et derrière, c'est la même vision de projet. Hein, on s'est mis d'accord sur là où on veut aller, euh, sur euh, nos valeurs, euh, nos objectifs. Euh, c'est juste que les moyens et, et le résultat ne sont pas forcément les mêmes sous les deux sous les deux prévisionnels, mais euh, mais euh, c'est tout à fait possible d'avoir de, ces deux visions au sein d'un même projet. Et souvent, quand on voit dans, dans la réalité ce qui se passe, c'est qu'on va, va être entre les deux, entre trop modéré et entre pas messieurs. On est souvent euh, dans la réalité entre entre les deux. Euh, alors là, euh, sur, sur le dernier point. Euh, euh, je, je n'ai jamais, euh, jamais rencontré d'entrepreneurs qui, qui en ont bénéficié donc si vous, le, si vous arrivez à l'avoir, euh, je suis preneuse de vos retours euh, j'ai découvert qu'il y a la garantie égalité femmes de BPI France qui permet de ne pas avoir des cautions personnelles sur un emprunt donc ça, ça peut être vraiment très bien surtout si c'est ça qui vous fait peur moi je sais que c'est quelque chose qui pourrait me faire peur d'avoir une caution personnelle sur, sur mon emprunt. Euh, donc, c'est quelque chose que, que vous pouvez explorer si vous envisagez de demander un, un emprunt bancaire euh, Voilà. Euh, après, euh, je pense que de la CCI dans, de la ville à laquelle vous appartenez euh, peut aussi vous informer sur ce qui est formation à à projet des financements dédiés aux femmes. Il y en a de plus en plus. Donc n'hésitez pas. à, à... Ah, Super, Pauline. <rire> euh, n'hésitez pas à vous informer sur le sujet. Il euh, y a même des choses. Moi j'ai vu. Nous on est basé à Nantes et à Nantes, euh, non métropole. Alors c'est pas sur l'entrepreneuriat. Mais c'est quelque chose que, que je trouvais hyper intéressant et utile, même euh, pour la vie de tous les jours. Ils ont mis en place des ateliers de formation pour les femmes, pour les aider à négocier leur salaire. Parce qu'on s'est rendu compte aussi que sur euh, ce qui est augmentation salariale, ce n'est pas euh, juste un problème de, de disparité dans l'accord de salaire au sein des entreprises, c'est aussi un problème de disparité lors des, de, des, des phases de négociation salariale. Les hommes, ils ont beaucoup, avoir, vont avoir beaucoup plus de facilité à, à, à faire une demande d'augmentation euh, que, que les femmes, ou alors même en termes de montant, ils vont être un peu plus ambitieux. Donc on le voit à tous les niveaux, hein, cette, cette disparité. Mais donc, la euh, de n'en métropole a mis en place des, des ateliers gratuits de, de formation des femmes sur, euh, sur la négociation salariale. Donc, même si, si vous n'êtes plus salarié ou si vous n'avez jamais été, euh, je pense que, ça, que dans ce type de formation, il y a plein d'astuces plein concrètes pour, euh, pour être plus à l'aise sur tout ce qui est demande de financement. Euh, donc, dans votre région, dans votre ville, il y a peut-être des choses aussi spécifiques, n'hésitez pas à vous renseigner. Euh, vous pouvez aussi prioriser les financeurs qui sont déjà sensibilisés au, suje au sujet. Vous avez par exemple les femmes business angels. Euh, vous avez tous les financeurs qui ont signé la charte CISTA, notamment des fonds d'investissement. Euh, vous, vous avez la liste sur leur site. Donc, ce sont des, des financeurs qui, euh, qui, qui ont adhéré euh, à une charte euh, sur, euh, avec l'objectif d'augmenter de, de, de, de, la part de, de, de femmes dans, dans les projets qui sont financés. Euh, et, avec aussi un objectif d'augmenter de, de, la mixité dans, le, dans le, les équipes. Donc c'est intéressant. Euh, vous pouvez aussi envisager le financement participatif. Donc Je parle de financement participatif parce que c'est le seul euh, domaine aujourd'hui où on voit moins euh, cette disparité en termes de financement. Euh, alors Je pense que, je n'ai pas fait d'études sur le sujet, hein, mais je parlais des biais cognitifs euh, tout à l'heure et du fait que Augmenter la mixité des financeurs, euh, ou de, des équipes dans les, au sein des financeurs, ça permet de réduire ces biais cognitifs et donc d'avoir euh, plus de diversité aussi dans les projets qui sont financés. Dans les financements participatifs, par nature, en fait, ce sont les gens euh, au sens large qui viennent contribuer. Donc, euh, par nature, il y a cette réduction des, des, des, des, des biais parce qu'on on va avoir on, une communauté de, de, de financeurs beaucoup plus diverse. Euh, par exemple, chez widowwood on, on est autour de 40% d'investisseuses. Ça n'existe pas du tout dans le monde de la finance. Hein. Et du coup, euh, quand on va dans, dans les chiffres, on est à 20% des projets financés, euh, depuis le début, qui sont, euh, qui sont euh, portés par des femmes. Donc, 20% sur, 80, euh, sur, euh, sur 100%, c'est pas, pas énorme. Hein. Mais quand on, quand, on, quand on met un rapport par rapport à, à la moyenne nationale, c'est euh, c'est quand même euh, beaucoup plus. Donc, euh, euh, je vous ai mis le lien de trouverlebonfinancement.fr parce que c'est un, un petit site qui vous permet de, de euh, déjà il y a plein d'outils sur le financement dessus euh, et aussi sur la partie financement participatif vous avez une sorte de guide interactif euh, où vous pouvez euh, en répondant à quelques questions ça va vous guider vers le mode de financement participatif qui correspond le mieux à votre type de projet, que ce soit le don. Euh, la prévente, les royalties, le capital. Hein. Aujourd'hui, il y a plein de types de financements participatifs différents. Et ensuite, vous avez accès à la liste de, de toutes les plateformes qui existent en France. Euh, et euh, bah, le dernier aspect, euh, le dernier euh, levier, euh, vous pouvez aussi vous concentrer sur le développement de l'activité. Euh, ça, c'est un, une problématique générale dans le monde de l'entrepreneuriat en France. On, on rentre dans un incubateur, on nous parle tout de suite déjà des licornes, des levées de fonds de plusieurs millions d'euros, des fonds d'investissement, et en fait, euh, on n'a pas tous besoin de ça. <rire> on n'a pas, euh, on n'a pas tous vocation à lever des millions, euh, de, de, de s'internationaliser euh, dès la deux, deuxième année. Euh, euh. On peut aussi construire un, une entreprise qui est très solide, qui arrive à croître de manière organique, qui fait du chiffre d'affaires, qui s'autofinance. Et ça, ce sont des modèles encore plus sains, qu'on ne met pas du tout en avance, en avant. Euh, et, euh, et donc, si, euh, si vous avez, euh, par rapport à votre objectif, si euh, c'est possible pour vous d'autofinancer euh, votre activité en vous concentrant sur le développement commercial, ne perdez pas de temps avec les demandes de financement, hein, parce que ça demande énormément de temps, énormément d'énergie, énormément de suivi. Euh, Concentrez-vous sur le chiffre d'affaires. C'est le financement le plus important. Après, si vous pouvez avoir des, des, des emprunts bancaires, euh, ou même des prêts d'honneur, euh, très bien. Je vous le conseille, même si vous n'en avez pas forcément besoin, déjà parce que euh, c'est... On ne sait jamais ce qui, ce qui peut arriver demain. <rire> On l'a vécu hein, ces dernières années. Il euh, y a beaucoup d'imprévus qui sont possibles. Donc, euh, il vaut mieux avoir un petit matelas de sécurité et surtout euh, avoir des financeurs qui sont déjà engagés avec vous. Euh, je m'explique. Euh, ce n'est pas la même chose. Euh, le jour où euh, votre activité s'arrête pour une raison ou une autre, euh, que vous devez attendre quelques mois avant de pouvoir la relancer euh, et, et du coup, vous n'avez plus de chiffre d'affaires, ben, pas ce n'est pas moment là que les banques vont vous ouvrir les portes, pas du tout. <rire> Par contre, si vous avez déjà une banque ou deux qui vous ont suivi, même sur des petits montants, ben, ce n'est pas la même chose. Vous pouvez aller les voir, anticiper, leur dire ben « voilà, il y, a, il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait ?» Et là, le « qu'est-ce qu'on fait ?», ça veut dire, ben, <rire> nous, ensemble, parce qu'on est déjà engagés ensemble, et vous allez avoir des, des leviers beaucoup plus intéressants ou, ou des portes qui s'ouvrent beaucoup plus facilement. Euh, sur les prêts d'honneur, c'est pareil. Euh, alors, les prêts d'honneur, ce sont des prêts qui sont accordés à la personne, euh, personnellement. Euh, donc, ça peut faire un peu peur. Moi, ça me faisait un peu peur au début, parce que, bon, je... <rire> déjà, euh, j'ai payé pour euh, lancer mon activité. Je ne me rémunérais pas. Et en plus, euh, je, je demandais, je m'engageais personnellement à, à rembourser un emprunt euh, pour mon entreprise. Donc, ça, ça peut clairement faire peur. Euh, ce qui est intéressant avec les prêts d'honneur, vous, vous n'avez pas besoin de, de demander un très gros euh, montant. Moi, j'ai demandé le minimum que, que, je, que je pouvais. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ça vous ouvre euh, des, des portes de réseau, que ce soit initiative ou réseau entreprendre ou affaires, réseau entreprendre. Et on a trouvé que c'était vraiment hyper utile. Le financement, c'est presque symbolique en fait. C'est à la fois un mot de passe qui vous ouvre d'autres portes, les banques. Euh, les partenaires, euh, quand vous dites qu'il y a déjà une initiative au réseau Entreprendre qui me suit, c'est tout de tout la même chose, pas de tout de, ce n'est plus du tout la même réception. Euh, et, euh, et, et ensuite, euh, ce sont des réseaux qui sont là pour vous accompagner dans la durée. Nous, euh, quand on est là où des moments un peu durs, euh, bah, on, on, une des premières choses qu'on a faites, c'était d'aller voir nos nos membres des clubs, euh, au, au sein de réseau entrepreneurs, euh, on, on, ils mettent en place des euh, sortes de promos, ce sont les entrepreneurs qui sont lauréats euh, sous les mêmes périodes, et du coup, euh, ces promos, ce sont des clubs, et donc, euh, au sein de notre club, on a une vingtaine d'entrepreneurs qui sont entrés à peu près en la même période que nous, on est allé les voir on, pour, euh, pour, euh, pour de, de demander des conseils, et en trois jours, euh, on avait euh, une réunion euh, avec tout le monde qui, qui était là juste pour nous donner des conseils du temps. Euh, et, et voilà, on s'en est sorti aussi parce qu'il y avait ce type d'accompagnement qui était là et disponible. Donc, sur, le, sur certains financements, euh, emprunt bancaire et prêts d'honneur, même si vous n'en avez pas besoin, euh, envisagez-le pour d'autres aspects qui peuvent être euh, intéressants euh, par la suite. Euh, voilà, donc euh, je vous ai mis toutes les sources <rire> à la fin, j'en je avais pas mal. Et là, bah, je suis à vous, si vous avez des questions, euh, j'espère que ça vous a été utile. Euh, J'avoue que c'est pas évident comme sujet, parce que c'est difficile de ne pas faire des... Euh, des... Des, des, des raccourcis. <rire> euh, mais bon, il faut le traiter ces sujets parce qu'il est quand même, il est quand même euh, hyper important. Euh, et il y a des vraies problématiques. Donc voilà, j'essaie de le traiter à ma manière. Euh, je suis preneuse de, de vos retours. <rire> Vous pouvez activer micros micro alors euh, sous le chat sur le chat. Ah, merci pour <rire> les commentaires. C'est gentil. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait une question sur les Business Angel, euh... mais la question n'était pas précisée, donc je ne pourrais pas répondre. C'était Lysia qui avait une question sur les Business Angels. Donc, Lysia, si, si tu veux poser la question. À... <rire> Ah. je connais ça je l'ai vécu aussi alors effectivement la problématique avec le business angel et tout ce qui est investissement en capital euh, c'est bien ça c'est que on on, on va céder des actions, des parts de capital à ces personnes qui investissent. Et quand on cède des actions, on cède au pouvoir. On ouvre la gouvernance et on est obligé de partager, euh, de partager euh, la gouvernance avec, avec ses investisseurs ou investisseuses. Euh, alors, il y a deux choses. Dans, dans un premier temps, euh, surtout en amorçage, c'est très rare qu'on… Qu'on puisse déposséder quelqu'un de son projet de cette manière-là, parce que euh, quand on commence à négocier euh, la valorisation, euh, euh, le nombre de parcs, le nombre d'actions que l'investisseur va prendre, souvent on est sur euh, très peu de parts, donc c'est pas assez pour déposséder quelqu'un. Mais effectivement, il y a ça, cet aspect-là de partage de la gouvernance où en fait euh, il, va, il va y avoir quand même des moments de débat, de, de discussion sur la stratégie, il va y avoir des comptes à rendre. Donc, moi, ce n'est pas un financement que je recommande très tôt, parce que déjà, au début, on, on pense savoir où on, où on veut aller, mais on n'a pas encore tout à fait testé sur le terrain, on va être confronté à plein de choses qui vont un peu changer notre vision, qui vont l'améliorer. Et donc, ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut en plus aller rendre des comptes sur chaque changement de, de, de, de stratégie. Euh, il y a d'autres types de financements, effectivement le financement institutionnel, il y a aussi tout ce qui est investissement non dilutif, donc euh, c'est ça qu'on fait chez We Do Good, c'est l'investissement en échange de royalties, où en fait on va céder un, juste de, une contrepartie financière et pas des actions, donc il n'y a pas d'ouverture de capital. Euh, et, euh, et, et, et voilà. Après ça dépend de la nature du projet, s'il faut des investissements très conséquents, à un moment souvent il va falloir passer par là. Euh, alors, et sur tout ce qui est valorisation et ouverture de capital, honnêtement, je ne suis peut-être pas, peut pas la meilleure personne pour, pour donner des conseils parce que nous, on a préparé pendant longtemps au mauvais de et finalement, on s'est dit euh, non, on n'a pas envie de ça parce qu'on n'a pas envie d'avoir de, des comptes à rendre. On est, est entrepreneur pour être euh, libre et à partir du moment où on fait rentrer des gens en capital, euh, <rire> euh, pff, on n'est plus vraiment libre donc. Euh, euh, je ne suis pas la meilleure personne pour, pour donner des conseils sur ce sujet. La seule chose qu'on a faite, on a, on, a, on a fait rentrer des, des business angels au capital. Euh, ce qu'on a fait et que je peux partager comme retour d'expérience parce que c'était hyper utile, c'était de euh, proposer à ces personnes de, de passer une ou deux journées à travailler ensemble sur la stratégie avant toute opération financière. Parce que ça vous permet de. de, de de vérifier que vous êtes bien à l'accord en termes de valeur, que vous avez envie de travailler ensemble, que vous partagez le, la même vision, que ça, ça matche, parce que c'est un mariage, hein, donc euh, <rire> c'est hyper, hyper efficace. Et si au bout de la première journée, vous sentez déjà que ça vous pèse, ben, là, là, là, vous avez la, la réponse, hein, il ne faut pas, il faut pas ren faire rentrer cette personne au capital, surtout au, en amorçage, parce que du coup, ça va vous poser euh, pour toujours. Euh, donc, nous, on a fait rentrer des business angels au okay, capital uniquement après avoir vraiment testé que ça matchait en termes de personnes, euh, qu'on qu voulait, qu voulait faire des choses ensemble. Euh, pour tout ce qui est valorisation, vraiment, il faut vous faire bien accompagner parce que c'est un casse-tête pas possible. Là aussi, on va vous dire que c'est très objectif qu'il y a des cases et que <rire> des algorithmes. Et en fait, quand on, on regarde concrètement... Oui, il y a des algorithmes, mais c'est très subjectif. Ça dépend de la valeur que vous accordez à votre entreprise, ça dépend de la valeur que l'investisseur accorde à l'entreprise, ça dépend de « est-ce qu'il va y avoir un levé de fonds au tiers arrière ou pas ?» Et en fait, tout ça, ça c'est subjectif. Donc, euh, là encore, euh, euh, ne vous laissez pas sentir des, des, des impostrices quand on vous parle de, de valorisation, parce que… On, c'est complètement euh, subjectif et euh, on investit ça pour vous dire votre entreprise vaut euh, 200.000 euros et un autre, vous dire elle vaut, euh, elle vaut 20 millions. <rire> Donc, euh, voilà. <rire> euh, Faites-vous entourer, challenger votre business plan, euh, accomp bien accompagner sur le sujet parce que c'est hyper complexe. C'est... Que, ce qui peut être utile aussi, c'est de, de, de réfléchir à combien ça vaut pour vous, concrètement, financièrement, votre entreprise. Le temps que vous avez mis dedans, qui a été probablement non rémunéré au début, com combien ça vaut euh, Les investissements que vous avez faits euh, le... Euh, je ne sais pas, tout ce que vous avez mis dans cette, cette entreprise, que ce soit en termes financiers, mais euh, au niveau matériel, au niveau euh, de temps, au niveau de, de, humain, euh, tout ça, ça peut être comptabilis comptabilisé, chiffré. Et donc, ça vous permet déjà d'avoir à peu près un chiffre en tête. <rire> et, et au moins, sur ce chiffre, vous, vous êtes sûr, parce que c'est la valeur que vous, personnellement, vous accordez. Après, on peut aller plus loin et regarder le, euh, les, les valorisations d'entreprises euh, qui ont à peu près le même âge, euh, on la même maturité, sont au même secteur d'activité. Il y a des plateformes comme Estiméo qui, qui permettent de le faire. Donc, ça, doit, ça permet de comparer par rapport à des entreprises comparables, entre guillemets. Euh, donc là aussi, vous avez quelques éléments, mais sachez qu'in fine. Euh, ça dépend. <rire> Ça dépend de la valeur que chacun accorde dans l'entreprise. Euh, L'autre chose que je peux vous dire par rapport au Business Angel et notamment au club de Business angels, c'est de bien demander en amont euh, les conditions d'entrée. Est-ce euh, que ce sont des gens qui vont rentrer ensemble ou individuellement euh, Est-ce que ce sont des gens qui mettent des petits ou des gros tickets Parce que vous pouvez perdre en temps fou et ça, ça nous est arrivé, euh, pour découvrir à la fin qu'ils vont tous rentrer individuellement et sur des tickets très petits, par exemple, 2000 euros par personne. Et ça, honnêtement, ça ne vaut pas le coup. C'est une personne qui rentre à votre capital au sein d'un club de business angels, donc ça veut dire que cette personne va, ne va pas s'impliquer du tout euh, euh, individuellement pour des 2000 euros, honnêtement, c'est de la perte de temps pour vous, donc... Euh, N'hésitez pas à demander les conditions en avance. Euh... Tic, tic, tic. Alors, je vois d'autres questions. « De toutes les possibilités d'accompagnement, d'infos présentées, par lequel commencer, pour bien débuter ?» Alors, pour l'accompagnement, je dirais, euh... regardez déjà, euh, j'ai parlé de différents réseaux comme Power, euh, Les Premières, euh, La Ruche. Euh, allez déjà sur les sites pour voir lequel avoir parce qu'ils ont des programmes d'accompagnement qui sont très différents donc ça beaucoup de rentrer dans le détail de chaque programme d'accompagnement. Euh, pour voir celui qui s'adapte le plus à, à, à votre situation actuelle et, et peut-être aussi le, la, la localisation, parce qu'il y en a qui sont régionalisés, il y en a d'autres qui sont à Paris, donc euh, il y en a d'autres qui sont en ligne, donc euh, ça, ça dépend de ce que vous cherchez en termes d'accompagnement. Euh, mais tous ceux qui sont, que j'ai mentionnés, j'ai des bons retours, hein, ils sont bien. Et, et ce n'est pas impossible de, de, de passer par Posia. Je ne vous conseille pas de tout faire en même temps parce que coup, vous allez perdre beaucoup de temps. Hein. On ne peut pas passer notre temps à être accompagné, hein. À un moment, il faut mettre en place le, le projet. Mais nous, par exemple, on a toujours été accompagnés à différents moments de, de, de la vie de l'entreprise. Ça s'est ça, ça bien enchaîné, donc euh, vous pouvez passer par poser sans problème. Euh, tuc tuc. Euh, pour les, IAD, les business angels, ça vaut aussi le coup de, de leur demander si, quelles sont leurs, euh, leurs envies. Euh, ça nous est arrivé, de, par exemple, de faire des, des petites levées de fonds pour, euh, pour des entrepreneurs. Qui, euh, qui, qui était dans le même cas et qui avait proposé euh, au business angel qui était intéressé d'investir en royalties dans un premier temps et éventuellement ensuite de rentrer au capital euh, si ça se passait bien, si l'activité se développait bien, si euh, les, les relations entre eux se passaient bien aussi. Donc c'est possible de leur proposer un investissement un peu différent s'ils sont ouverts d'esprit. Euh, par contre, s'ils sont fermés d'esprit, euh, ça ne marchera pas. Mais parfois, ça, ça marche bien et ça permet de, quand même d'avoir un, un financement supplémentaire qui est non-dévolutif. Euh, quelles sont les clés pour la création d'un pitch lors de passage devant des financeurs euh... <rire> ah, voilà. Je crois que je ne sais toujours pas. À chaque fois qu'on a préparé un pitch, on a changé la trame, on a changé, on a tout changé. Donc, je ne sais toujours pas. Des choses qui me semblent importantes, c'est de, de, si vous êtes en équipe, d'y aller à plusieurs et sans, en, en, en ayant bien réparti euh, le. Euh, les parties, euh, pour bien montrer la complémentarité entre vous, pour montrer que c'est une équipe solide, complémentaire, qui, qui, travaille, euh, qui travaille bien. Donc, il faut, il faut, il faut s'entraîner un peu, ensemble. Euh, et après, pff, un pitch. On va tout... <rire> on va passer un peu de tout... Euh, on, là, c'est pareil, en fait. On, on, on nous parle des pitchs comme euh, s'il y avait des formules magiques à apprendre euh, qui... Qui euh, qui fonctionne à chaque coup, c'est pas vrai. <rire> ça dépend énormément de qui on fait face, de notre posture, de de, de, de l'équipe de projet. Donc il euh, n'y a pas de formule magique. Moi, j'essaie toujours d'être le plus naturel possible parce que c'est en étant naturel et honnête que je me sens à l'aise. Et le fait de se sentir à l'aise, ça, ça joue. Je ne pense pas que ce soit la recommandation de beaucoup de, <rire> de consultants en pitch. Mais euh, voilà, chacun sa stratégie. <rire> euh, Anne-Charlotte bah, a partagé un petit lien de BPI, donc voilà, euh, BPI a besoin de, <rire> de, de, de, de ressources sur le sujet. Euh, ce que je peux dire, c'est que si, si vraiment il y avait une forme magique, ça serait, c'est comme, comme pour toi. <rire> euh, alors, les meilleurs financeurs des startups fondés par des femmes. Euh, je ne sais pas s'il y a des meilleurs financeurs. Euh, euh, je ne sais pas s'il y a des meilleurs financeurs. Il y a des choses à savoir. Je ne sais pas s'il y a des meilleurs financeurs pour les femmes. Je pense qu'il faut maîtriser en amorçage, ce qui est en plan de financement et comment ça s'articule bien. D'ailleurs, si, si vous pouvez participer ou en tout cas assister à un des replays, euh, je vais vous mettre le lien sur, euh, sur le chat. Euh, J'ai fait récemment un, un webinaire sur le plan de, de financement d'amorçage et en fait ça c'est valide, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes et, et je pense qu'on qu manque de, de, énormément de pédagogie sur le sujet. Donc je vais vous mettre tic, tic. Je vais vous mettre le lien de replay dans le chat parce que en fait la clé de, de, de financement d'amorçage c'est de bien enchaîner les différentes étapes de financement, de ne pas sauter des étapes et et, et, et de ne pas trop attendre entre chaque étape euh, parce qu'en fait c'est un financeur nous a déjà financé que, que que les autres vont être beaucoup plus ouverts donc ce que je vous recommande, c'est d'assister au webinaire et d'essayer de, de, de, de, de, de suivre ce parcours-là en, en, en travaillant d'abord sur vos fonds propres, il y a plein d'outils pour, pour travailler sur vos fonds propres, et ensuite de, de débloquer euh, prêts d'honneur, financement bancaire, euh, éventuellement un financement participatif, euh, différentes formes, euh, et éventuellement plus tard, si vous en avez besoin, euh, euh, euh, ouverture des capitales et des investisseurs, si vraiment c'est un projet ambitieux. Mais euh, bien comprendre comment ça s'articule, ça va déjà vous, vous aider. Euh, alors, il y a des nouveaux concours pour tous les projets. Euh, il y a régulièrement des concours euh, spécifiques. Après, euh, ça dépend de, beaucoup de, souvent de, de votre région. Euh, je ne pourrais pas vous en dire plus il faut, euh, il faut faire de la veille là-dessus et éventuellement vous, vous rapprocher des réseaux, euh, s'il y a par exemple les premières ou la ruche dans, dans votre région, euh, eux ils ont sûrement des, des, des, des, des infos là-dessus euh, ben, voilà. je crois que j'ai répondu à toutes les questions euh, et en plus on arrive, euh, <rire> on arrive à la fin donc, si, euh, bah, si vous avez d'autres questions, bah, je, je vous ai mis mon, mon contact euh, sur la, la slide de fin. Euh, et voilà, merci, euh, merci pour, euh, pour votre participation et j'espère que ça vous a été utile. Et bah, je vous souhaite aussi plein, plein de belles choses pour la suite. J'espère que <rire> vous allez avancer avec sérénité <rire> dans, votre, dans votre projet. <rire>